Les 21 et 22 septembre, la région Guadeloupe vous ouvre ses portes à l'occasion des Journées du Patrimoine. Avec deux jours de manifestations mêlant l'art et l'histoire. Autour d'artistes plasticiens, d'expositions photos, d'ateliers de graphes et de généalogie, de projections de films et un focus sur trois femmes d'exception. Mansoso, Dany Bebel-Gisler et Moune de Vendredi 21, partagez l'univers de jean claude Gaspaldi, Dimitri Paul et Groupe Armas. Samedi 22, vibrez avec Loïc Amboulé et Dominique Coco. Programme détaillé sur la page Facebook et le site régionguadeloupe.fr.